Bonjour Tata Bonjour Tata Comment, oui, vais... Comment allez-vous Ça va okay. oh, Pour moi vous êtes très belle Merci. gentil. Au moins, c'est Zémi D'Armand Mais je vous kiffe beaucoup ah, Comment oui. C'est Sophie mm, je... je suis désolée, je suis une femme mariée Hein? Oh? Vous êtes une femme mariée yeah. Oui oh, Excusez-moi Je ne savais pas Je suis une femme mariée oh, Excusez-moi Je ne savais Oui, oui Tata oui, tonton. Oui, s'il vous plaît. Oui, tonton. Eh, Excusez-moi. Hein. Oui. Vous pouvez m'appeler la, la, la demoiselle à ce là. La, la tata. Oui, celle qui s'en va là. Oh. Oui, il oui, faut me l'appeler. Elle a dit qu'elle est une femme mariée. Elle est mariée. Elle non, est non, non, non femme... on ne faut rien avec femme mariée. faut me l'appeler. Eh, vous, vous euh, êtes. Hé, euh, euh, hey, hey, euh, hey, monsieur, monsieur, c'est quoi Quand est-ce que vous ai dit. Non, c'est monsieur mariée. là qui veut vous draguer. Quand quand que... Je vous ai dit que je suis mariée Vous laissez bien. vous êtes comme hein? Vous allez mettre du sable dans Madame, quand je voulais vous draguer. Vous m'avez dit que vous êtes une femme mariée. Quand je vous ai dit ça. Madame monsieur, Ne vous... oh, hey dites oh, tu peux gâter le mot. la chambre de la demoiselle comme ça! Hein tu oui. veux mettre du sable dans mon garage? Je n'aime pas ça! Eh. Tu, veux nous, nous, nous, nous, nous tu veux gâter, nous, nous, gâter la moi. chambre de, de, de la monsieur, demoiselle? Monsieur, moi je n'ai jamais oh, dit ça! Oui. C'est quoi, quoi ça, monsieur? Moi ah, je n'ai jamais madame, dit ça! vous vous Vous voulez gâter la chambre de la demoiselle comme ça? Madame, rentrez! Ah, monsieur! Vous pouvez rentrer? Non, allez-y, rentrez! Mettez-vous à l'aise! Je veux gâter mon appel! C'est quand il ça. Oui, un... oui est bon. oh, Tu ça me comme ça. Femme comme ça va te suivre. Est-ce que je vois Est-ce que je bois Ah, Chérie Attends, attends, attends Maman, tu t'es le moto Même Mais, mais, mais, ah, C'est qui celui-là C'est la chose que j'ai comme mari. Tu vois Il faut faute donner ça. Tiens. Agende -moi. Agende -moi. Okay. c'est quoi? Non, c'est 5 000. C'est 5 000 t'en donné. C'est quoi? C'est ta femme? Oui, c'est ma femme. Et tu l'as laissé rentrer dans la voiture comme ça? Elle est partie. Oh, mon frère, je n'ai pas le choix. C'est lui qui a dit, moi, je vais manger dans la maison. Je n'ai pas le choix. Je n'ai les enfants à la maison. Ah, des... c'est ta femme là, oui, qui te à oui. manger? Oui, C'est normal qu'elle que rentre dans la voiture comme ça.